Bonjour, alors on va faire maintenant une correction de cet exercice de grammaire. Il s'agit de la phrase interrogative que je la trouve vraiment très intéressante pour vous. Il s'agit ici de la leçon, la phrase interrogative. Alors on va commencer par un petit rappel. Avant de faire la correction bien sûr, il faut tout simplement se rappeler de je retiens. Une phrase déclarative, on sait déjà ce que ça veut dire une phrase déclarative qui commence par une majuscule, oui et se termine par un point, oui je sais, et la phrase déclarative sert à donner des informations, bon, une phrase déclarative devient interrogative, mais comment, c'est ça la question de la plupart des élèves, parce que quelques élèves ne savent pas comment faire, mais ce sera pas pour longtemps. alors, Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette phrase déclarative devienne interrogative? Voici la réponse. On ajoute tout simplement un point d'interrogation. Ça, ce qu'on appelle ici l'intonation. On inversion le sujet. L'inversion du sujet. On inverse le sujet avec son verbe. On utilise la formule, la fameuse formule. Est-ce que. Alors, on a ici trois exemples pour maîtriser tout cela. Récréer chaque phrase déclarative en phrase interrogative, mais en utilisant deux formes de l'interrogation. Alors, je choisis pour vous euh, l'inversion du sujet et est-ce que, pourquoi Parce que tout simplement en ajoutant un point d'interrogation à la fin, c'est vraiment facile. Mais, je vois que les deux techniques, il s'agit de l'inversion du sujet et en utilisant la formule, est-ce que ce sont les meilleurs qu'il faut le maîtriser. Alors tu entends le bruit des vagues. Tu entends le bruit des vagues. Bien sûr, qu'il commence par majuscule, c'est un mètre par trois. Si c'est une phrase déclarative, elle sert à donner une information. Mais pour qu'il soit interrogatif, on utilise par exemple cette technique. Il s'agit de l'inversion du sujet. Alors tout d'abord, il faut lire la phrase pour bien comprendre. Tu entends le bruit des vagues. Tu... C'est le sujet. Entend, c'est le verbe entendre. Le bruit des femmes, bien sûr, c'est le complément. Mmh. Voilà, par quoi, je, par, quoi, par quoi je dois commencer par le, par le verbe. Alors, on dit comme ça. Suivez avec moi, s'il vous plaît. On commence par majuscule. D'accord On dit entend. Voilà, entends-tu mmh, le bruit? Doucement, doucement. Il faut hein, tout simplement lorsque j'ai fait un exercice, je dois tout simplement faire doucement avec euh, l'enteur. Voilà. C'est ça la bonne réponse. Entends-tu le bruit des vagues N'oubliez pas bien sûr la ponctuation à la fin. Mmh. On continue avec est-ce que oui mmh. Voilà, je dois mettre cette fameuse formule est ce que est ce que je dois faire attention lorsque je vois tu majuscule je dois, il devient bien sûr, bien sûr minuscule tu entends mmh. non attention faut pas mettre ça c'est faux oh, tu entends t es majuscule non les minuscule tu entends quoi tu entends quoi le bruit cela ne change pas bien sûr à la fin du le bruit bien sûr cela ne change pas le bruit des vagues cela ne change pas mais il vaut mieux de mettre est ce que au début de la phrase alors il profite de la chaleur des derniers rayons de soleil il ça veut dire sujet profite c'est le verbe profiter c'est un verbe de premier groupe je profite de quoi De la chance. c'est un complément d'objet indirect. Bon. Le plus important pour moi, c'est l'inversion du sujet. Lorsqu'on parle de l'inversion du sujet, c'est-à-dire je dois mettre d'abord le verbe au début et après sans sujet. Profite, profiter, c'est un verbe de premier groupe. Tout simplement, je dois mettre au début avec une P majuscule, vite. Maintenant, je comprends bien les choses. Ah, attention, tu dois pas oublier un petit tiret, d'accord entre le verbe et son sujet. Pour ce qu'on parle ici de l'inversion du sujet, je dois mettre cette petite tirée. Il s'agit qu'il existe, il s'agit qu'il existe l'inversion du sujet. Profite de la chaleur et bien sûr, pas de changement pour le reste de la phrase, mes chers élèves. Pas de choix. Le, le plus important, c'est au début. Profite-t-il de la chaleur derrière N'oublie pas aussi d'écrire correctement P majuscule, n'oublie pas aussi la ponctuation, avec point d'interrogation à la fin. Maintenant avec, est-ce que la fameuse formule c'est comme la première pas de ceci alors qu'est-ce qu'on dit Ah voilà, est-ce que non attention de mettre cela pourquoi Parce qu'il y a ici une sorte de hiatus. ça veut dire rencontre de deux voyelles, E-I-I -I. Il vaut mieux de faire l'apostrophe. Ça, c'est ce qu'on appelle élysion. J'ai de E. Euh, pourquoi pas Pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle liat, liatus. Est-ce qu'il profite... Voilà. Est-ce qu'il profite... De la chaleur Bien sûr, la suite de la phrase ne change pas. D'accord La suite de la phrase ne change pas. De la chaleur... Ça ne change pas rien. Voilà, on continue maintenant avec le dernier exemple. Le dernier exemple, je dois tout simplement maîtriser. On peut construire une cabane au fond du jardin. Hmm, je vois ici deux verbes. Le premier verbe, se conjure, le verbe est conjugué, le premier verbe est conjugué, le deuxième verbe, bien sûr, je mets à l'infinitif. Le plus important pour moi, c'est le verbe conjugué. On peut construire une cabane au fond du jardin. Mmh. On doit, ne on doit pas mettre construire peu non je dois tout simplement mettre le verbe conjugué au début le peut peut-on voilà peut-on construire et bien sûr la suite de la phrase ne change pas voilà peut-on construire peut-on construire une cabane au fond du jardin ce sont des vrais aventuriers. <rire> Peut-on construire une cabane au fond du jardin mm -hmm. Maintenant, avec la fameuse, est-ce que cela est n'aide bien sûr à ce qu'on appelle ici la, euh, la phrase interrogative euh, totale Il y a la phrase interrogative partielle, il y a la phrase interrogative totale. total lorsqu'on répond soit par oui par la certitude, par oui ou par la négation pour nier par non. Alors est-ce que Alors ici vous avez deux choix, soit vous mettez l apostrophe, soit vous mettez que. Mais il vaut mieux est-ce -ce, est qu'on ne dit pas est-ce qu'on est-ce que l'on hein? On peut mettre ça, on peut mettre l apostrophe. Il vaut mieux de mettre l apostrophe. Si vous voulez bien, il vaut mieux de mettre est-ce est ce que l'on peut construire? Pourquoi pour euh, ne pas pour ne pas voir euh, Diatus? Est-ce qu'on c'est la même Elle aussi c'est est, est, est. une bonne réponse? Est-ce qu'on elle aussi c'est bon réponse? Alors on doit mettre ça. Est-ce qu'on est ce qu'on qu peut construire. Mais il y a deux façons, soit on dit est-ce que l'on ou est-ce qu'on. Est-ce qu'on peut construire Est-ce que l'on, c'est une formule euh, c'est une c'est une expression un peu formelle. Ça veut dire soutenu. D'accord, vous allez vous maîtriser ce qu'on appelle formel, familier, soutenu dans la leçon de lexique. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié Oui, la ponctuation, il vaut mieux ne pas l'oublier. Lorsque je termine toujours euh, mon exercice, il vaut mieux de faire un petit rappel. Alors, tu entends le bruit des vagues Entends-tu le bruit des vagues C'est l'inverse du sujet, puisque ce entend, c'est le verbe, et tu sais le sujet. Est-ce que tu entends le bruit Pas de problème. Profite-t-il Lorsqu'on parle de... toujours, Lorsqu'on fait... L'inversion du sujet, il vaut, mieux, il vaut mieux de mettre entre le verbe et son sujet un petit et N'oubliez pas bien sûr la ponctuation. Est-ce qu'il, attention, lorsqu'il y a E avec I, il vaut mieux de mettre l'apostrophe. Est-ce qu'il profite de la chaleur pot-on construire, vous avez ici deux façons. Soit on dit, est-ce qu'on peut construire ou est-ce que l'on peut construire Est-ce que l'on peut construire une cabane au fond du jeu du jardin mais n'oublie pas bien sûr le point d'interrogation Cette, ce fameux point d'interrogation qui est vraiment euh, un, un 10 pardon, qui est vraiment obligatoire à la fin de chaque phrase interrogative toujours la phrase interrogative sert à poser une question parce qu'on veut savoir quelque chose on pose la question en on se sert de cette euh, phrase déclarative, de cette phrase interrogative. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.